Dans cette partie, nous allons évoquer les facteurs euh, écologiques, génétiques ou évolutifs qui ont pu contribuer à la diversité et au succès des arbres sur notre planète. En effet, les arbres sont présents partout, euh, à l'exception bien sûr des zones polaires, des zones de haute altitude et des zones désertiques. Et on peut s'interroger raisonnablement sur les causes et les facteurs qui ont pu contribuer à ce succès. Pour ce faire, il faut faire appel à l'histoire. Et voir les trajectoires historiques et évolutives de ces espèces pour comprendre ces mécanismes. Alors, nous allons brièvement revenir sur les facteurs historiques principaux qui ont modulé euh, les, ces trajectoires. Et pour ce faire, on va remonter à l'époque à laquelle les espèces que nous connaissons actuellement étaient déjà présentes dans nos régions. C'est-à-dire qu'on va se situer à la fin euh, du tertiaire, début du quaternaire. Des espèces ont connu des extinctions, des vagues d'extinction plus importantes en Europe, euh, comme on peut le voir sur cette carte, où en rouge on voit ici les genres euh, d'espèces ligneuses encore présentes en Europe à droite, et les genres d'espèces ligneuses euh, en rouge toujours présentes en Amérique du Nord, dû à l'orientation des obstacles handicapant la migration qui sont orientés Est-Ouest en, en Europe. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Ceci est également illustré par euh, la distribution des chaînes que l'on voit sur la carte suivante euh, où sont représentés le nombre d'espèces euh, présentes euh, en Europe euh, et en Amérique du Nord et notamment en Asie. Ces variations climatiques ont induit des mouvements de migration entre le sud et le nord, qui sont représentés ici sur la carte et sur l'exemple des chênes, où on montre par tranches colorées de couleurs différentes euh, et par tranches de 1000 ans la présence des espèces depuis le sud de l'Europe en rouge jusqu'au nord de l'Europe. Ça a pris à peu près 6000 à 7000 ans pour reconstituer l'ensemble de l'Europe. Donc les mécanismes sous-jacents qui sont responsables finalement de ce succès des arbres à l'issue notamment de ces cycles glaciaires et interglaciaires, sont d'une part la migration, c'est schématisé sur cette figure ici, où on voit les trajectoires des arbres selon un axe de temps, l'axe des X, et un axe spatial, l'axe des Y. Et donc, les espèces ont suivi le climat, donc c'est la migration en rouge, mais il y en a qui sont restés sur place, ou des populations qui sont restées sur place et qui se sont adaptées, donc il y a eu des phénomènes d'adaptation, et euh, d'autres, par contre, euh, n'ont pas pu s'adapter, ni migrer, et ont donc disparu. Donc on peut s'interroger sur les différents facteurs qui ont contribué à, ces, à la migration et à l'adaptation. Et à cet égard, on peut mentionner notamment les dynamiques démographiques particulières des arbres. On note notamment que les arbres sont capables de produire un très grand nombre de, de semis, de, de descendants, qui vont subir donc, le filtre de la sélection naturelle. Et plus ce nombre de descendants est important, plus l'efficacité de la sélection euh, peut être également euh, importante. Donc il y a d'une part cette dynamique démographique particulière. Il y a en second lieu les capacités des arbres à partager leur information euh, génétique par flux de pollen. Ces deux schémas ici représentent les distances de migration de pollen potentielles ou réalisées entre des forêts distantes de, de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de kilomètres. Ces capacités d'échange euh, de gènes, et donc euh, en, entre populations, est vraie également entre espèces. C'est là aussi une, une caractéristique des arbres. Pratiquement tous les genres, et notamment les chênes, en Europe et ailleurs, ont, ont des espèces ou comprennent des espèces qui sont capables de s'hybrider entre elles. Ici, c'est ce qu'on appelle les chênes blancs européens, qui sont notamment présents en, en France. Ces quatre espèces présentes en France sont capables de s'hybrider et on sait aujourd'hui que l'hybridation permet d'introduire des gènes facilitant l'adaptation d'une espèce à partir du gain de gènes venant d'une autre espèce. Le résultat de ces capacités, à la fois de ces particularités démographiques et ces capacités d'échange de gènes est la diversité très élevée de ces espèces, des arbres, la diversité génétique. Alors c'est illustré par ce schéma ici, où on peut dire que si vous comparez deux arbres à l'intérieur d'une forêt ou deux chênes à l'intérieur d'une forêt pris au hasard, ils sont dix fois plus polymorphes, plus divers génétiquement que deux individus pris au sein d'une population humaine. La seconde conséquence de ces mécanismes, c'est leur euh, finalement l'adaptation, qui est le résultat de la sélection naturelle. Quand on met en place des tests de provenance, et on a aujourd'hui plus de 50 ans de résultats et d'expérimentations sur ces tests de provenance, ici c'est dans le cas du chêne cécile, qu'est-ce que c'est qu'un test de provenance On récolte différentes populations venant de différents endroits de l'ère des distributions d'une espèce actuelle et on les implante en un même endroit. Et on constate les différences qui peuvent exister. Ici on montre clairement en évidence que les différences génétiques entre différentes populations de chêne Cécile sont liées aux températures d'origine de ces populations. Les deux graphiques représentés ici montrent ces variations pour la croissance ou pour la date de débourrement en fonction de la température d'origine des populations. Donc, ces facteurs climatiques ont généré une meilleure adaptation. Euh, on pourrait également évoquer, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, les facteurs biotiques, les pressions qui peuvent être constituées par les agents pathogènes, voire les grands mammifères et ongulés qui ont, eu, qui ont existé dans nos forêts à l'arrivée de l'homme, qui ont également euh, constitué autant de pressions. Mais plus récemment, il faut clairement évoquer également l'intervention de l'homme sur la structure génétique et la variabilité génétique des arbres. Et à cet égard, on peut citer trois phénomènes. D'une part, la mise en place de sylviculture, qui est maintenant en place depuis plus de mille ans, et qui s'est concrétisée par des défrichements, et également des replantations, mais souvent des surexploitations d'arbres et la mise en place de règles culturelles qui peuvent modifier la composition génétique. On peut mentionner également de manière plus récente, le transfert de population en Europe et depuis l'Amérique également en Europe, à la suite depuis Christophe Colomb, il y a beaucoup d'espèces nord-américaines qui ont été introduites en Europe. Et en Europe, notamment, même pour les espèces européennes, il y a eu des transferts de population ici depuis 1850, pour l'épicéa notamment, pour le pin sylvestre. En France, on a importé des graines venant de Russie, les Allemands ont transféré des populations de chênes venant de Yougoslavie jusque dans le nord de l'Allemagne. Et en troisième lieu, on peut bien sûr citer la sélection génétique qui a contribué finalement à façonner également la diversité des espèces. sélection génétique qui est en place depuis maintenant plus de 50 ans pour les espèces à croissance rapide, notamment le peuplier, le Douglas, le pin maritime. Bref, tous ces mécanismes de domestication, bien sûr, ont suscité euh, des préoccupations en matière de conservation, de conservation génétique. Et on peut conclure euh, cette partie en mentionnant notamment les efforts de conservation euh, qui sont conduits aujourd'hui autant sur les espèces démostiquées que sur les espèces non domestiquées.